Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astrodés, c'est moi Moisina et voici les prévisions du taureau pour le mois de juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant ce mois de juin 2020. Donc le mois de juin sera un peu délicat pour nous tous. La première partie sera démarquée par l'éclipse lunaire qui aura lieu dans le Sagittaire, qui correspond, le Sagittaire, à la largesse de vue, à l'expansion, l'aventure et l'audace. L'éclipse lunaire, dans, cette, dans ce signe faisant des aspects très délicats avec Mars et Neptune, ainsi qu'avec Vénus qui est rétrograde, va nous rendre très ou trop audacieux ou aventuriers.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 commence sa rétrogradation, alors prenons cette période pour l'évaluation et la réévaluation de certains aspects qui pourraient refaire sur vase de notre passé, surtout que Vénus est rétrograde maintenant. La rétrogradation de Vénus, votre gouverneur, continue à vous affecter le plus.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 L'éclipse lunaire aura lieu dans votre huitième maison, dans le euh, Sagittaire. Cette éclipse pourrait vous obliger d'arrêter de dépendre sur d'autres personnes pour avoir un support, que ce soit au niveau financier ou au niveau émotionnel. Cela pourrait être que la partie sur laquelle vous dépendiez, que ce soit un parent, un, un conjoint, un frère ou une sœur, Etc. Donc cette partie pourrait soit perdre sa source de revenus ou bien tout simplement décider de ne plus euh, vous soutenir ou vous offrir le soutien sur lequel vous dépendiez auparavant. Et vous serez dans l'obligation de dépendre sur vos propres efforts. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation et le 21 juin, un, euh, une éclipse solaire aura lieu dans votre troisième maison, dans le cancer. Vous pourriez avoir, ou après avoir perdu le soutien de quelqu'un, euh, vous pourriez devoir dépendre sur vos efforts. Alors, vous pourriez avoir recours à des talents que vous aviez appris auparavant ou même apprendre des nouveaux talents, une, un nouveau métier par exemple, donc prendre des formations pour pouvoir euh, apprendre quelque chose de nouvel. Mais aussi vous pourriez vouloir lancer un projet d'échange commercial. Mercure qui retrograde dans cette maison vous incitera à très bien satisfaire vos besoins au niveau des compétences nécessaires pour que vous puissiez vous lancer euh, et dépendre sur vos efforts. Donc prendre les formations nécessaires pour vous lancer dans un nouvel emploi par exemple ou un nouveau projet lucratif. Le 27 juin pour le Québec, 28 juin pour l'Europe, Mars entre dans votre 12e maison et va y rester jusqu'au 6 janvier 2021, donc à peu près 6 mois. Il va avoir un long séjour dans cette maison et il va être chez lui. Durant son séjour dans cette maison, vous allez vous sentir avoir les mains attachées pas capable de prendre les actions que vous voudriez prendre. Vous pourriez avoir tendance à prendre certaines actions discrètement et vouloir, et vouloir peut-être vous isoler. Par contre, Mars, dans cette maison, va vous aider à planifier, à mûrir vos plans, faire le bilan de ce que vous devez améliorer dans vos compétences ou vous remettre en question pour que lorsque Mars Entrera dans votre signe, vous serez prêt et bien équipé à vous lancer. Certains entre vous durant ce séjour de Mars pourraient se consacrer aux autres qui sont dans la misère, par exemple, ou aux autres qui sont vulnérables. Alors vos actions seront dictées par votre empathie.